Les 29 hacks de Bastien Devaux. Comment avoir plus d'abonnés YouTube? En voici la liste complète. Hack 1 Les titres. Hack 2 Le nom. Hack 3. Titre en majuscule. Hack 4. Titre ou partie du titre en crochet. Hack 5. Écrire un commentaire sous ta vidéo. Hack 6. Tes liens dans les trois premières lignes dans ta description. Hack 7. Utiliser des mots-clés pertinents. Hack 8. Publiez régulièrement. Hack 9. Les sous-titres. Hack 10. Le maillage interne. Hack 11. Les sources de trafic, les suggestions. Hack 12, la durée de visionnage. Hack 13, optimiser la présentation de ta chaîne. Hack 14, modifier le nom de ton fichier avant l'upload. Hack 15. Faire des playlists. Hack 16. Mettre tes plus importantes informations au début. Hack 17. Rends le lien de ta chaîne YouTube visible. Hack 18. Inspire-toi des meilleurs YouTubeurs. Hack 19, les commentaires externes. Hack 20, complète ton profil. Hack 21, code après l'identifiant de ta chaîne. Hack 22, marketing offline. Hack 23, la collaboration intra-YouTubeur. Hack 24, ramener tes autres abonnés dans ta chaîne YouTube. Hack 25, faire une belle intro très brève. Hack 26, exploiter au maximum la clic. Hack 27, commentez intelligemment dans les chaînes concurrentes. Hack 28, les Black Hacks. Hack 29, travaillez la rétention de vos vidéos. Fin de la liste. Maintenant, Allez dans la description et cliquez sur le premier lien qui y figure. Vous serez redirigé sur la vidéo qui va vous expliquer point par point toute l'histoire. Scaler avec YouTube Ads est une chaîne YouTube pour entreprises souhaitant accroître leur conversion via YouTube ADS. Vous souhaitez faire croître votre entreprise avec YouTube ADS Je vous laisse les liens dans la description. Cette vidéo vous est recommandée par Hashtag Partage Hashtag partage a pour mission de collecter tous les tutos gratuits à travers le net et de vous les présenter afin que vous en tiriez le maximum de profit. Hashtag partage, partage avec vous au moins une vidéo par jour. Hashtag partage et à votre service en continu, et c'est gratuit, c'est très important. Et aujourd'hui, il s'agit de ma vidéo 29, un de Bastien Devaux. Comment avoir plus d'abonnés YouTube Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Hashtag Partage. Merci et à demain.